Alors on fait tout le temps l'état le... du réservoir, vous voyez on est à moitié, L'huile est toute neuve alors vous voyez c'est assez facile. On fait le niveau des carburants, du refroidissement. Euh, J'ai rempli le semoir. J'ai vérifié si la roue s'est pas dégonflée, s'il y a une pièce qui est pas cassée. Et on va embaucher une journée de maïs. et de semences là, comme vous voyez hein, là je viens de semer il y a de la fraîcheur On sait toujours aussi galère hein. ah voilà la petite graine là et on a une autre euh, tous les 17 ça met assez de terre vous voyez les mottes elles sont chassées comme il y en a qu'en surface et on va aller voir quand même euh, je vais mettre aussi le traceur de l'autre côté forcément euh, on peut pas le mettre vous voyez je savais qu'au bout de trois tours ça veut dire j'ai semé une dose j'en avais mis pas assez dans celle là vous voyez j'ai voulu mettre la dernière casserole direct au sac et ça répartit mal c'est normalement euh, je mets trois casseroles euh, d'une dose, ouais, vous voyez c'est ça j'ai fait l'erreur de tout à l'heure ben, je rajouterai euh, dans la première boîte une casserole je n'est pas, de contrôleur de semis moi et euh, pour l'engrais je le fais souvent avoir pour l'engrais oh non ça va l'engrais euh, oh si je vais mettre euh, je vais mettre quand même un sac de 10 kg et là, l'autre traceur, vous voyez, ce que je vous explique, en fait, c'est dans le passage de roue. Passage de roue du tracteur. Comme ça, je sème le rang. Euh, ce rang est tout le temps semé euh, ici, là. C'est ce rang-là. Vous voyez, il va être semé à côté de l'autre. Et le traceur est tout le temps.. Ça, faut faire bien attention que ça soit réglé et aussi que le troisième point soit plat que le socle et tout ça euh, soit de niveau du sol pour que ça sème bien et là je suis bien content je viens de semer euh, en trois quarts d'heure euh, trois tours de chante là chant il fait quatre hectares et on va aller essayer de continuer euh, ils annoncent des orages ce soir mais bon est, on est le 18 avril allez je continue ouais. allez on est en partie, on a fait le plein alors moi j'ai la ligne à suivre là. vous voyez que c'est... faut être euh, très concentré Une belle vue quand même Profiter aussi pour amener euh, la semence au père, euh, comme ça, ça nous évitera de faire un autre tour de tracteur. Bon, je suis rendu dans l'avant-dernier champ. Là, j'ai passé un coup de déchômeur euh, hier soir, euh, juste sur la chinte. Et là, et là, tout le reste, je l'avais repris au vibroculteur. Là, c'était le champ où j'avais filmé ma première vidéo et il y avait un problème là d'engrais de... il est toujours d'actualité on a remis de la sulfate là cette année parce que le chlorure suffit pas et puis on va gratter ça On va bah, l'air pas trop mal à Là le... le deuxième coup euh... raplanit recasse les modes parce qu'il y a eu 3 mm euh, hier soir euh, ça devrait aller je vais y aller en à 9 km heure avec le vibro et puis le double rouleau je vais vous montrer mais il travaille bien derrière moi là où on avait fait les rouans je vais vous montrer un peu tout ça et je vais vous montrer comment on procède pour mettre en graines euh, les, les premières graines du semoir alors j'avais passé un coup de déchaumeur direct sur le labour de trois jours après et là hier soir euh, j'ai passé le vibro bon euh, c'est pas joli en surface il reste quelques modes mais l'important c'est la fraîcheur euh, dans les premiers 3 premiers centimètres là il n'y a pas beaucoup de sec comparé à l'autre chandier et ce que je vais faire là j'ai 533 la semence il faut que je mette la prise de force pour embrayer doucement parce que c'est voilà et ce qu'il faut faire pour que cela j'ai changé de variété. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas encore de grains sur les disques. Alors ce qu'il faut faire, c'est faire tourner le... Il y a une chaîne de vélo là. On fait tourner le mécanisme. Et dès que ça tombe des graines, là vous voyez ça vient en tomber 3 Ça met vraiment pas longtemps. Et après, bah, je vérifie quand même ah bah non c'était pas des graines euh... c'était des graines qui étaient tombées au moment de la vidange là. et là on retourne là. là à ce coup là ça doit être bon il faut savoir que si vous faites pas ça sur vos premiers mètres et eh ben vous aurez pas euh, le grain parce que là j'essaie tous les 17 cm comme on est dans un marais et là on avait changé c'est pas les mêmes plateaux que les plateaux à tournesol et après bon là c'est réglage dans les engrais c'est à l'intérieur là il y a comme des pignons de vélo et euh, faut changer de pignon pour être adapté à la dose qu'on veut bon après ce qu'il faut faire c'est de la bonne vitesse moi je travaille en quatrième lente c'est à vrai dire 6 km heure et demi des fois je descends à 6 km heure ça dépend euh, s'il y a des pierres bon là c'est un limon on va essayer d'aller assez vite et après bah faut baisser le semoir, tout simplement et puis avancer et moi je suis une ligne droite quel saut tu vois, je suis pas réveillé, c'est 7h là ce matin. Si on met pas le traceur, ben... Bah, ça va pas aller. Ah oh, merde! Forcément, faut que. Bon, je sais pas ce que le père a fait l'autre jour. Il a. Il a dû accrocher ça dans. Ça a cassé la ficelle. en fait ce traceur ça va être mon guidage je mets ma roue euh, go, euh, droite pour moi pour qu'après le rang euh, sème tous les 78 sinon euh, quand tu veux biner ou moissonner ben bah, c'est embêtant et j'ai oublié de vous dire faut que je sois à régime constant de 1500 tours pour que la turbine tourne assez vite pour coller les grains Et ce qu'on a fait aussi un réglage euh, c'est l'aspiration. Euh, pour le tournesol, faut de l'aspiration. Et là, on l'a fermé. Sur les grosses graines, il n'y a pas besoin. Et c'est parti! il restait deux hectares et demi et puis voilà on verra bien